Voilà, partagez, partagez la vidéo pour qu'elle dise merci au FNDC. Surtout, j'ai Là, ça n'a pas compris mon ami d'enfance. Ce que je voudrais dire par là, ne soyez pas dessus pour dire non, tu veux dire les forums des forces est, les forces vives la nation. Je ne dis pas les forces vives la nation. Nous avons demandé un service. Nous avons demandé un service. Et nous avons été très clairs. Nous avons demandé au FNDC, c'est-à-dire les forces vivent là. Se trouve à l'intérieur de, ce, de celle-là, le FNDC, les partis politiques et les organisations sociales. Mais nous avons demandé spécialement à ceux qui savent communiquer, ceux qui savent préparer des événements, pour prendre le relais, communiquer très bien. Regardez les félicitations, les appréciations, de, dans la, la façon dont le FNDC, c'est-à-dire Kunduno, a communiqué. Parce que lui qui est en train de faire les documents et les partager. Regardez comment il fait les documents. Tout est limpide, propre. La communication passe. Parce que personne ne viendra nous dire après qu'il n'a pas reçu un document d'information. Ça, c'est exclu. Vous avez été informé. En tout cas, personne ne viendra nous dire qu'il n'a pas été informé. Vous avez été bel et bien informé. Merci beaucoup, Kundulo. Ça, c'est un. De deux, je vais lire d'abord le document. Je vais le document. Voilà tellement que le travail est bien fait. Regardez. Le travail est très bien fait. Je vais lire ça rapidement. Dépôt des lettres de déclaration de la marche pacifique au niveau des différentes communes traversées. Voilà la bonne manière. Voilà la bonne manière. Voilà ce qui est appréciable. Ah, c'est nous qui a été Folie, fois. Comment vas-tu? Je vais lire, hein? Je lis. Voilà. Le comité d'organisation de la marche pacifique des forces du de Guinée prévu le lundi 20 mars informe l'opinion nationale que les lettres d'information ont déjà été déposées au niveau des communes. C'est pour vous dire parce que le maire de Matoto viendra dire après qu'il n'a pas reçu une lettre, le maire de Matoto. Il viendra le dire, je le connais très bien personnellement. Donc je continue. Il viendra nous dire Carlos Lui il viendra dire qu'il n'a pas reçu de lettre. Et pourtant, ça a été déposé. Voilà. Je dis au niveau des communes traversées par le cabinet de maître Suleiman Diongasiba, huissier de justice pour les juridictions de Guinée, commune de Kaloum. Voilà. C'est passé par lui. C'est un huissier de justice et il est allé déposer. Donc, c'est propre. Je vais maintenant lire les communes. Dépôt effectué à la commune de Matoto. Il a commencé par Matoto. Ça y est, de quoi on va Par Matoto. Je sais pourquoi il a commencé par Matoto. Parce que cet homme-là, il est incapable. C'est-à-dire, il est tellement incapable. C'est ce qui le rend menteur. C'est ce qui le rend plus qu'un ingrat, le maire de Matoto. Tos. Voilà. J'ai continué une dépôt effectué à la commune de Matoto vendredi 17 mars 2023 à 11h18. Vous avez vu la précision. À 11h18, Ça ils ont pris le soin de noter. Quand c'est déposé, le gars a signé et ils ont reporté et puis c'est terminé. Donc c'est déposé à 11h18. D'accord. Lettre d'information reçue. Celui qui a reçu par M. Ibrahim Kalousissé, secrétaire central. Celui qui a reçu Ibrahim Kalousissé, c'est un mandemori. Il faut aller mentir là-bas. Il a reçu, il a signé, réception et puis c'est terminé. Deuxièmement, dépôt effectué à la commune de Matam. Vendredi 17 mars 2023 à 10h40, lettre d'information reçue par Monsieur Mohamed Kamara, secrétariat central. C'est lui qui a reçu Mohamed Kamara. Dépôt le dernier, dépôt effectué à la commune de Kaloum. Vendredi 17 mars à 9h59, lettre d'information reçue par Madame Zinab Kamara, secrétaire central. Ah c'est nous qui depuis qu'il voilà. Euh, ok, Bingyanima. Donc les forces vives de Guinée demandent aux autorités communales de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'encadrement de cette marche dans la paix et la quiétude sociale. Les forces vives de Guinée invitent les citoyens pro-démocratie à respecter les conseils du guide. Déjà, nous avons un guide que nous avons lu hier le guide Comment marcher. Voilà, le guide est sur la toile. Tout le monde a le guide. Voilà, ça dit, c'est la référence. C'est cette constitution qu'ils sont en train d'écrire à coulisses là, que nous, nous avons fait la constitution de la marche. C'est la constitution de la marche du lundi, que nous avons écrit et que tout le monde a aujourd'hui. Voilà. Donc, pour cette voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est le lundi 20 mars. Tout est ok maintenant. Nous avons respecté tout ce qui est demandé dans ce pays là. Tout a été respecté. Lettre d'information guide, comment marcher, la date. Tout a été approuvé par le conseil d'administration des forces vives. Donc je ne sais pas ce qui reste. La seule chose qui reste maintenant, c'est ce peuple-là qui doit comprendre. Ce peuple-là doit peuple demande ça. Le peuple doit comprendre. Le peuple doit savoir que aujourd'hui, le trésor public, je m'excuse pour hier à la vidéo, ce n'est pas la banque centrale qui doit au trésor. C'est le trésor public qui doit à la banque centrale. Je m'excuse. C'est une erreur de communication. Mais quand même. Je vous le dis, le, c'est le peuple là qui doit comprendre qu'il n'y a plus d'argent à la banque centrale. Le trésor là, le ministère de, de budget haut là, où, y a, où est logé le trésor public là, le trésor là, le trésor doit à la banque centrale. 34 000 milliards. Donc Doumbouya dit qu'il va payer, il s'est engagé à payer. Donc, lui, Doumbouya là, il fait quelle activité pour payer les 34 milliards. J'ai entendu un fanfaron de la radio FIP dire devant le monde entier qu'il a un budget de souveraineté. C'est-à-dire, nous ne rentrons pas dans les débats inutiles comme ça. Nous ne rentrons pas dans les débats inutiles, les débats qui n'ont pas, pas de sens. Quand il a un budget de souveraineté, le budget de souveraineté de Doumbia. Doumbia a été élu, vous parlez de budget de souveraineté, c'est quelqu'un qui a été élu. Respectez les gens. Donc, peuple de Guinée, 34 000 milliards, c'est ce que le trésor doit à la banque centrale. Et le, la banque UBA dit qu'il ne paie pas tant que le gouvernement ne vire pas le salaire. Et vous savez qui doit virer C'est le trésor qui vire. Le trésor va virer quel argent Il n'a pas d'argent. Il doit déjà à la banque centrale. Donc, qui va payer les fonctionnaires c'est la fin qui va s'installer. La fin est déjà la galère. On parle de galère, oui, mettons la galère de côté. Mais la fin va s'installer dans notre pays tranquillement. Ça ne chauffe pas. Aujourd'hui, là, on me fait comprendre que le transfert d'argent a triplé. Le transfert d'argent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire de l'extérieur de la Guinée. Aujourd'hui, même le montant pour récupérer l'argent a changé de prix. Si certaines personnes n'avaient pas des enfants à l'étranger, Aujourd'hui, des oncles, des... c'était fine, c'était mort. Ah, « Comment va tuer ma petite soeur de sang ?» Je vous le dis, donc vous devez vous lever. Vous ne levez pas pour quelqu'un d'autre. Vous levez pour sauver votre pays. Le, le gars là, les gens sont en train de faire la campagne pour lui quelque part. Mais bon, je ne parle pas de la campagne. Parce que même, vous le voyez comme ça, lui il va gérer quel pays Il est allé à l'école donc, au 21 e siècle, nous allons accepter quelqu'un qui n'est pas là à l'école parce qu'il a les armes Gérer un pays, parce qu'il doit gérer le pays pour faire plaisir à, à, à une puissance étrangère qui est boostée, qui est chassée dans les autres pays. Donc, nous, nous allons accepter, quand j'entends, il est en train de faire la campagne pour le Moi, je ne parle pas de campagne pour là, Mais Dumbuya a dit devant le monde, quand il y a une élection dans ce pays-là, c'est mort, c'est fini. C'est qu'il n'y aura plus de Guinée, les gens vont mettre la Guinée, Ils vont plier la Guinée comme ça, mettre dans l'océan Atlantique, c'est terminé. Lui il va, si c'est comment -il? Lui il va diriger la Guinée. Il est allé à quelle école? Au 21 e siècle. Parce que lui, il est français. Il doit remettre la Guinée à la France. Il doit, il doit transmettre notre société, nos ressources minières à la France. J'ai entendu un individu, mais je peux pas, moi, je ne donnais plus de valeur, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Mohamed Marat, dire que le vieux, le Viard, il a qualifié pour sa force de vieillard. Mais comme Mohamed Marat, tu as un père. Voilà, failli boulot. Tu sais, être un être très mal éduqué, euh, de, ton, euh, de, de, de, de, de ta part, ne surprend personne. Tu dis le VR, c'est-à-dire les sociétés et autres, qu'Alpha peng qu est milliardaire, c'est-à-dire que tu es en train de faire la campagne pour qu'Alpha peng va rendre quel argent Aujourd'hui, là, c'est vous qui avez compliqué la tâche à Doumbouya. C'est vous, les médias-là, qui ont fait que Doumbouya a cru qu'il peut gérer un pays c'est vous qui avez interprété le pays autrement, le développement autrement, gestion d'un pays autrement à Doumbouya. Il est devant les faits. Il a compris qu'on ne peut pas gérer un état dans la bouche parce qu'on a les armes. C'est vous qui avez poussé Doumbouya vers les partis politiques. C'est vous qui avez poussé Doumbouya à s'attaquer au peuple. Donc, je ne sais pas. que Vous vous n'avez pas de sujet à débattre. Vous vous attaquez à Alpha Condé, le VIA, les sociétés et autres là. Mais pourquoi Doumbouya est là Les sociétés sont là. Mais alors pourquoi ne réclame pas l'argent Pourquoi ne demande pas aux sociétés de réclamer de l'argent à Condé Vous avez parlé de l'ambassade la, de, de Guinée qui est comme ça. J'ai entendu Alain Foucault dire voilà des individus qui, qui ont fait une communication qui a raté, qui est passé à côté. Tout ce que vous avez dit là, est-ce que ça fait écho On dit bientôt, ambassade, notre ambassade sera retirée. La Condé a vendu là-bas. J'ai entendu. Euh, euh, comment elle s'appelle là Alain Foucault dit que scandale minier en Guinée, 7 millions de dollars, c'est combien pour devant le procès en 7 millions de dollars. Donc, lui, vend la société Simandou pour obtenir 7 millions de dollars. quelqu'un qui a pu, qui s'est battu jusqu'à avoir obtenu 20 milliards pour exploiter cette société. Qui est venu diminuer Qui est venu diminuer Là, c'est Qui est venu diminuer on même si Alpha Condé n'aime pas la Guinée, vous les petits journalistes, là, hein? vous dites que non, le fiar, l'argent, les sociétés, voilà. oui, Alpha Condé s'est bâti pour obtenir un projet, une exploitation qui a été évaluée à 260 millions, j'ai oublié le chiffre, 260 millions de dollars. Lui, il est venu ramener, ramener ça là à un niveau de 20 milliards. Lui, Alpha Condé, à 20 milliards. Dans les 20 milliards-là, nous avons exigé, la forêt avait exigé que cette fois-ci, que ce soit le contraire de ce que Rio Tinto a fait. De ce que Rio Tinto a fait. Et c'est ce qu'Avaconde qu a pris en compte. Construction de logements pour eux-mêmes, ceux qui viendront exploiter la loi, construire leurs propres maisons. Le jour où ils vont partir, les maisons et autres là vont rester pour la Guinée, pas pour la forêt seulement. C'est ce qui a été inclus dans tout. C'est ce qui a été inclus. Et l'évaluation est partie jusqu'à 20 milliards. Voilà Doumbouya, que vous, vous portez, qui est intelligent, je ne sais pas quoi, est venu diminuer ça à 15 milliards. Mais surprise, qui est documenté et déposé, <rire> vous avez vu que les 5 milliards n'ont pas été amputés, mais les 5 milliards qui ont été soi-disant amputés là, ont été partagés entre certains individus. Mais il a été surpris parce que ce qu'ils ont promis, donc si vous diminuez à 13 000 ans, il, y des, il y a des intérêts autres là qui vous pouvez avoir d'une valeur 2 Tout ce que là n'a pas reçu cet argent. Parce au en fait, l'exploitation n'a pas commencé. Et quand certains ont cru qu'il y aura exploitation de Simandou en ce temps là, ils se sont cognés aux Américains. Moussa si est parti tout justement en France. L'ambassadeur de France, le malhonnête, a fait, ça dit, il a trompé la... Oui, c'est un Français. Le gars a peur. Si tu ne fais pas ce qu'on veut, on pousse certains militaires à prendre le pouvoir. Il est parti, il n'a obtenu rien, absolument rien, pas d'argent. Et les revenus, voilà, aujourd'hui, il fallait trouver de l'argent pour fermer le tour des 34 000 milliards que le trésor doit à la Banque centrale. Donc, au peuple Guinée, voilà, ramasser, voilà. Vous avez l'air, l'air de communication leurs communications ne vont pas dans l'intérêt du peuple. Eux là, c'est pour parler d'Alpha Kondé. Le VR a fait ceci, le trop peur. Alpha Kondé, lui, là, fait ce qu'il peut faire. Il est le chef de l'État, le président pic. Voilà, on se limite là. Donc en attendant là, sortez, vous devez sortir. Sortez le lundi, nous allons voir. Vous avez vu ce que Gomu a dit? Amusez-vous à lire un peu les, les postes de Gomu, par les déclarations de Gomu à vos parents qui ne sont pas là à l'école. À nos parents, à nos mamans, expliquez-les un peu. Voilà ce qu'il a dit. Gomu sous-estime un peu. Il minimise un peu l'ampleur des choses. C'est un enfant. Vous comprenez Voilà. Je devais dire, je voulais dire bonjour à mon ami, euh, le ministre de la Défense euh, du Colonel Mamadi Doumbia sur les réseaux sociaux, Djarastafai. Euh, euh, mon ami, lorsqu'ils ont cassé ton bras, <coughs> tu as dit au monde entier, c'est moi qui ai pris les a cassé ton bras. C'est ce que tu as dit aux gens. C'est ça même Ali Dumbia. J'ai couloum, un temps combi. Tamaro et moi là, tu as passé toute ta vie à insulter nos mamans comment tu t'appelles monsieur Ali quoi là-bas moi j'ai oublié ton nom mais tu j'ai 18 ministres de la défense voilà et Hanga combien encore tu as vu c'est ton pied qui est cassé comme ça Ce n'est pas moi qui ai cassé ton pied cette fois-ci mon relief va il y a les matos il y a les matos mais au c'est à cause de deux commentaires que je suis venu mettre ton nom Quelqu'un a dit là-bas que voilà, cette fois-ci là, je sais que ce n'est pas Benito qui a cassé ton pied. Il y a une personne qui l'a dit là-bas, et a commenté maintenant, « Non, cette fois-ci là, ce n'est pas Benito qui a cassé ton pied. » Alors, comment on va tu En tout cas. « Il n'a combien ?»« Toi, tu défends, tu me nous nous défendons le poste, à fait qu'on l'air plus à cancer. » Mais est-ce qu'on incite la maman de quelqu'un Tu n'as pas d'argument tu Veux te défendre pour insulter maman des gens pensant que cela va les décourager. Non, depuis insulter ma maman là. Ça, ça, ça me dit. Je sais que je fais tort à ma mère, oui, parce que c'est à cause de moi. Elle est insultée, mais toi, il n'a pas les cette fois, c'est ton pied. C'est petit à petit, ils vont te souder. Et bah, ils vont te souder et ils souder de et bien, ton maintenant, le docteur vont te souder. Continue à insulter les mamans des gens. Mais rien de combi, ok À continuer. Il a Il faut continuer à insulter. Il a continuer Moi, je te dis, Moi, je te demande de continuer à insulter. Il a pas ma Tu sais, il a ma belle famille. Oui, j'ai mes trois belles familles là-bas. Mais il y a même le choses là, Bourlay là qui te voit tous les jours. C'est le petit frère de mon beau. Il te voit tous les jours. Mais là, quelqu'un n'a pas pensé te, te frapper. Il se dit, tu m'as accusé que c'est moi qui ai cassé ton bras. Cette fois-ci là, ce n'est pas ton pied. Pourquoi il, pour, pour, pour, il m'a fait un livre là Ils sont dans il ça, mais c'est celui qui dit la vérité sur les réseaux sociaux. Personne ne veut te faire taire parce que tu ne dis rien il me dossier colo il me économie il m'a tête colo faut La faire famille tongve merengue kongué e, baba ba kombi fait n'a e pas de sens mais ça n'est pas là avant que voilà, avant que ton pied là ne finisse ton pied là quand ça ça finit là voilà quand ton pied là va finir là tu vas voir la prochaine fois là pas la et mes sanguies grammaires, ce n'est pas le pied qui. Ils... ils vont te démonter comme ça en deux, et puis tu viendras te saute... souder. Et voilà, mais. Je le répète devant le monde entier. Quand si je dois payer ma maman, là, c'est. Je vais te faire oulada. Tu as vu le oulada tellement qu'il est paniqué. À sortir de Manando, sauf Ils ont donné un fusil à oulada. Et bien, il n'y a Parce que lui, il a dit au gouverneur qu'il est menacé qu'on veut le tuer. Voilà quelqu'un qui communique pour le CNRT, il dit qu'il est en sécurité, il n'ose pas sortir qu'à camp la nuit. Et voilà, tout. ça ce sont des exemples. Lui, il supporte, comme on dit, Doumbouya. Il, il, euh, il, il dit qu'il supporte le grand mandé, que c'est rentrer, que Doumbouya a appris à Fakonde d'aller se reposer quelque part. Ça dit c'est la honte mondiale. Nous n'attends pas, nous n'avons Dès qu'il entend, po po po, Doumbouya est parti. Il n'a qu'à prendre ses bagages quitter la Guinée parce que il n'y a pas de face à face. Il dit qu'il est garçon. Moi aussi, je suis une femme. Donc, c'est garçon contre femme. Nous allons voir comment ça va. Tu il sais ce que je dis, moi, je ne vais jamais te toucher parce que quelqu'un me l'a dit. nadi comment vas-tu, ma chérie Quelqu'un me l'a dit. Il y a un mot qui m'a touché à l'ouna. Il y a un à l'ouna. et voilà a un mot c'est quelqu'un qui est venu Zaru la l'apprend ses excuses personnellement il a dit de remettre le numéro de ma maman a dit non non je donne pas le nom de ma mère Je ne suis pas sommes aucun mais la seule personne que je ne vais pas pardonner dans ma vie la seule personne c'est Oulada même si on meurt ils vont me mettre en prison si meurt, me mettre en Guinée Oulada on a réglé face à face on a réglé David a commencé à paniquer. A tenu militaire, l'ensemble, sont... il est menacé. Ça, c'est petit. Fatouba, comment tu Ça, c'est trop petit pour lui. Parce que moi, je suis fier d'une seule chose dans ma vie là. C'est le fait que la ville de Cancan ne s'est pas trompée. Ça, c'est une victoire pour tout le Manding. Parce que moi, je ne peux pas rester dans la ville de Cancan. en train on parle du Manding. Dans la ville de Cancan, on parle du Manding. Je supporte le mandat je défends le mandat et ce mandat-là boude. Et ce qui me plaît, c'est les propos du mandat. Merci beaucoup, ma soeur chérie Brigitte. Voilà. C'est ce que le même mandat-là, le mandat-là dit devant le dit devant le monde entier que même si même si eh, milliards à toute la haute Guinée, nous n'allons jamais le pardonner pour l'ingratitude. Vous savez, ils ne font pas parce que il, il n'aime pas douglas, c'est parce que Dieu n'aime pas un ingrat, c'est écrit dans le Coran, ton bienfaiteur là, c'est comme si, on ne dit pas ton bienfaiteur que tu es un dieu sinon voilà ton bienfaiteur là c'est comme un dieu pour toi, celui qui t'a fait mon grand, moi seul, on a dit ce respect, Binyan et mantara. donc eux là ils disent qu'ils ils disent qu'ils sinon aujourd'hui là, le fait que le professeur Fakonde appelle ses petits, appelle tout le monde, appelle comme il veut Hein? J'ai entendu, mais quelqu'un dit, là-bas, la là, Benito, euh, Benito, euh, Alpha Condé a appelé les autres, là, tout ça, est-ce qu'il t'a appelé? les autres ?» Eh les premières personnes qui ont été appelées, si, si, moi je disais ça avant, là, ils vont dire, ils, ils veulent, se flatter. Avant qu'Alpha ne commence à appeler les gens, là. Si tu, j'ai dit à la personne, si tu as son numéro, il faut appeler le professeur, enfin, il faut le demander. Ça, que deux jours, qui la il l'appelle? S'il y a des personnes appelées, ça que deux jours, mais même tous les jours, là, c'est Damaro et moi, et Mamoudou. Ça, il le fait tous les jours. Donc moi, je ne viendrai pas mettre la photo, faire des captures d'écran, mettre ça sur la toile. Je ne le ferai pas. C'est tu sais ce que je lui ai dit. si tu veux, je peux t'envoyer un de, euh, de ces écrits-là. Il écrit comme ça à, à moi. Je t'envoie, tu vas voir. Mais je ne te ferai pas le plaisir parce que ce n'est pas important. Est-ce que c'est important Ce n'est pas important. Le combat est ailleurs. Moi, je suis très objectif. Mais ben si tu n'a pas d'objectif là, faut t -t -t il faut te caler quelque part là-bas. Quand Alpha Condé a été pris bande en à cause Alpha Condé t'a comme bras croisé, bras circule au niveau des mains, ici il m'a connu. N'importe quoi. Et ça n'est pas petit. Ça n'est pas grave. de la défense de Doumbia au Mali là, petit, diarasta, diarasta fait, quoi diarasta quoi, petit. Si tu m'as une un in, atout, si tu vois mal ou ouais, un en affecuit, c'est parce que mes vieux de basse a commenté Sameny ça Sameny. Ah non cette fois c'est mon bébé qui l'efface parce que on t'a mis en cinq gira. Ibele avant t'as mona gira parce que on t'a mombola parce que le grand battu champion pasteur. Moi là c'est ce que mm -hmm. dit mon papa Kondé Gino. Voilà l'essentiel mm -hmm. c'est merci beaucoup. Donc Mringa comme il fait, je mange, je t'encourage. Tu as vu ce que moi je suis en train de Je suis en train de diffuser les messages des FND, euh, des forces vives. Voilà ce qu'on appelle du bon boulot. Je suis en train de passer l'information des forces vives. Je suis en train. Kunduno là, à chaque fois qu'il m'envoie un en message je balance. Parce que c'est un bon communicant. Kunduno est un très bon communicant. Nous l'avons demandé un service là. Laisse les forces vives là. Prendre la communication en charge. Tu as vu comment c'est bien fait? Nous allons vous démonter pièce par pièce. Voilà. Tu as vu ce tu sais, qui s'est passé au Sénégal? Moutan a trois nanabama, trois. Je ne dis pas C'est vous qui rêvez que Doumbia va rester au pouvoir à Guinée. Vous rêvez. Parce qu'il y aura élection au Mali, il y aura élection au Burkina. Mais Makissal ne fera pas un troisième mandat. Parce que c'est. Lui là, on nous a tellement insulté à cause de Macky Non, et alors? Moi, si le va était au pouvoir aujourd'hui là, il était à Conakry. Et que ces actions arrivent au Sénégal, mais c'est des débats qui allaient s'ouvrir comme ça. Mais nous, nous sommes très objectifs. C'est ça, M. Koudamara. Nous, nous sommes dans la tête-là, nous sommes comme ça, Arrêtez. Comme ça, là, arrêtez. C'est ce que le patron, le boss, dit. Il regarde tout le dit. Je veux que vous parlez de l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. C'est ça. Maki ça, là, lui, il ne fera pas le troisième mandat. Maki l'a dit devant le monde entier, que des mandats, c'est bon que dans la vie, là. C'est ce qu'il a dit, hein. Des mandats qui Aujourd'hui, c'est lui qui, la France, c'est pas lui qui veut faire un troisième mandat. C'est la France qui veut tout, qui veut faire de sorte que lui reste au pouvoir parce que c'est un sous-préfet de la France. Donc, il fait très bien le travail, le boulot de la France. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui viendra, celui qui est au top aujourd'hui, là, lui, il a juré devant Dieu. Il a dit devant le, devant Dieu, Ousmane Sonko, que quand lui vient au pouvoir, là, il va tourner le doigt à la France. Et si la France perd le Sénégal, la France n'a que deux grands pays dans la sous-région économiquement forts, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Imagine-toi que la France perd le Sénégal. C'est que c'est terminé. Ça, c'est terminé. Si, le, si il perd la, le Sénégal, mais c'est que c'est terminé. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Et je le dis haut et fort, Ahmed Abbas, comment vas-tu Mon frère, cette fois, il s'en cette fois-ci-là. Mais cette fois ci ma combi, tu m'a quoi cette fois, il s'en guira. Mais la prochaine fois, il t'a C'est comme ça ils vont te prendre. Et, et, et, et, et, et, et, et puis, on va te souder. David, que les autres ont commencé à porter le tenis militaire, non Et bien, il a dit il a au moins, toi, tu n'as jamais supporté Alpha Condé. Mais lui, il a supporté Alpha Condé. Il a laissé toutes les vestes qu'il portait là. C'est quand même les plus qui qu'il achetait. C'est Alpha Condé qui donnait. Mais Alpha Condé a la veste pour rien. Il a fait à ta et ben bah, na tongo veste folie éclairement présent veste nanan soama et soit tangu la devant le monde entier alors quand des vestes tanguana choisit il a choisi il a pris à soi là nanan tout non non c'est pas c'est non ça dit là non la vie là non whatananyer c'est moi j'ai dit ça au l'avez audité non c'est à cause de vous la dounme ne va jamais réussir parce que vous c'est à dire c'est vous vous Portez-vous très bien. Je dis, il y a combien de Tu vas, a mais pour ton pied actuellement, là, parce que le pied est cassé, c'est les deux qui sont cassés. J'aurais appris que il y a un à a un C'est ce qu'on m'a dit. Il partait bar de fer dans ton Ça, ça fait mal de... Non, je voulais te voir là-bas. Et bar de fer, Tongo. na Nabar de fer. Comment on appelle ça? Faire 8, bah faire 12. Na faire 12. Et dans ton goût. Et toi, il est où? Ah n'a Je voulais voir ça. Moi, je suis en trophée. Bar. Eh, nabar 12. Eh, bar. Et dans ça, ma béton. Nabéton. Eh, Allah. À toi, ma. Tu vois. Eh, mon anan Falama. Le français, là, on dit vous allez lire l'heure. Ole ole na maman voilà très clair c'est le la On en deux trois. me oui On a en deux trois phrases c'est le moron taille numéro biro taille numéro m'abbe à na Là, rien lui, il rien ajouté, ajouter a a des nièces, des nièces qui sont à l'Abbé, des nièces qui sont à Pita, des nièces qui sont partout. Il Il Voilà. Donc, en en Belgique. Il a Il y faire elle m'a appelé je dit il dit faut te calmer il va arrêter tu as arrêté non dit à te retenir portez-vous bien nous Alpha Condé a Alpha Condé Kobi il a commencé à porter les tenues militaires nous n'avons pas fini d'aller naïra à terre ici à dire travailler finir naïra comme ça là donc ayez préparé vivre le mandé, ne le mandat là. supporte pas bientôt va commencer à faire ça parce qu'il paraît qu'il faut armer tous les jeunes, ceux qui sont prêts pour Doumbéa. Le... Si Doumbéa a attaqué, tous les mandins doivent se lever. Vous n'avez rien dit, portez-vous très bien.